Bienvenue à tous dans ce nouveau rendez-vous de Parlons Learning et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne Chaminade. Anne, bonjour. bonjour, vous êtes responsable de la formation et du développement des compétences au sein du groupe public unifié de la SNCF. Pour se donner une idée, ça représente environ 140 000 collaborateurs. Vous êtes à la tête d'une équipe de 13 personnes, vous êtes pleinement impliquée euh, sur le sujet des, des compétences. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous aimez le, le plus dans votre, dans votre métier, Anne Il y en a plein mais en fait, pour répondre à votre question précisément, c'est qu'en en fait, on est très, très dédié à la fois à notre client final, qui est soit le salarié, soit le manager, pour lequel on travaille à ce qu'il est le plus simplement possible, tous les moyens pour développer son employabilité tout au long de sa carrière. Et on aide les responsables formation de Business Unit à faire au mieux le job vis-à-vis -vis du client final. Et puis par ailleurs, on est aussi beaucoup tourné vers l'extérieur, que sont au travers des instances de, de la branche, que sont également les, les instances de l'OPCO. Et on est très impliqué aussi, enfin, je suis très impliquée dans les euh, dans les instances que sont le conseil d'administration, le conseil des métiers du ferroviaire. Et, et du coup, on a de l'impact à la fois sur l'interne et à la fois sur, euh, sur l'externe. Oui. Ce qui est euh, très, très satisfaisant de voir qu'on arrive à faire avancer euh, ces sujets-là des deux côtés. Mmh, très bien. Voilà, et puis le deuxième euh, le deuxième aspect qui me, qui me parle particulièrement, c'est qu'on peut être aussi bien euh, impliqué sur des des sujets de pilotage stratégique à fort enjeu et qui euh, qui impacte toutes les sociétés de l'entreprise que de travailler au quotidien à faire évoluer des pratiques. Sur le CPF, euh, on est en train d'introduire dans un projet d'accord GEPP des euh, dispositions pour promouvoir l'usage du CPF. Et euh, dans le même temps, on est euh, de temps en temps, euh, on passe un après-midi entier à former des correspondants formation qui sont le premier interlocuteur, le premier maillon de la chaîne localement auprès des salariés pour expliquer ce qu'est le CPF, etc. Donc, euh, il y a vraiment un, un continuum. Et puis nous, on s'alimente aussi de leurs questions hein, et notre pratique, euh, elle s'alimente de leurs questions du terrain. Et c'est ça qui fait vraiment la, la richesse de, de nos métiers. En tout cas, euh, c'est moi ce qui, ce qui me plaît, ce qui me plaît beaucoup. On est actuellement dans un contexte de transformation hein, au sein des, des entreprises, ça, ça bouge beaucoup. Euh, L'enjeu du développement des compétences euh, est crucial. Bon, au sein de votre service et de, de la formation euh, au sein du, du groupe public unifié, euh, quelles sont euh, vos priorités, vos enjeux pour cette année euh, 2022 il y, en a, il y a trois, euh, trois domaines qui me viennent à l'esprit en, en vous écoutant. Euh, notamment un, un très gros projet sur lequel on, on travaille alors qu'on a la labellisé digi mmh. qui est rien moins que le, le projet de mettre en place une plateforme commune unifiée qui traitera de la mobilité, des compétences, des parcours et du recrutement. Et donc cette, cette plateforme unifiée, elle, elle consistera à, mettre, à faire un, plein, un continuum autour des compétences, hein, que le salarié commence par euh, autodéclarer ses compétences, et puis ensuite dans les entretiens, bah, ses compétences sont étudiées avec le manager. Ça découle sur des formations, et ça découle également sur de l'évolution professionnelle. Donc vous êtes en train de mettre en place un système d'information qui sera complètement intégré euh, depuis l'identification des, des compétences clés, l'évaluation ou l'auto-évaluation euh, de chacun des salariés jusqu'à, euh, sur la base de cette euh, évaluation, leur proposer des, des formations ou des actions de développement des compétences qui, qui vont être adaptées à leurs besoins pour combler les écarts. Okay. L'idée derrière tout ça, c'est vraiment de rendre de plus en plus en fait, le, le salarié et le manager vraiment acteurs de tous ces, oui. de tous ces process. En fait. D'autres ouais. projets alors d'autres projets, bah oui, on utilise notre expertise en, en outils digitaux de, de learning pour accompagner aussi des, des entités ou des directions de l'entreprise qui mettent en place des, des programmes, notamment sur la RSE hein, ou notamment sur sur l'éthique. Oui. Hein, donc sur tous ces sujets qui sont vraiment transversaux, qui intéressent tous les salariés de l'entreprise. Et enfin troisième troisième projet, puisque j'en ai promis trois. Hein, oui, J'arrive au troisième euh, Last but not least mm -hmm. euh, on est en train de travailler sur, on, on aboutit on est dans une phase de finalisation d'un projet sur l'optimisation de, des formations transverses au sein du, au sein du groupe et donc là c'est un, un projet à, sur le périmètre des cinq, euh, des cinq SA, qui vise avant tout à, à rendre plus lisible l'offre de formation transverse que l'on peut proposer aux salariés et tout en, euh, tout en rationalisant les coûts qui vont avec. Alors, L'offre de formation transverse, c'est quoi En tout cas, dans notre, dans notre définition, c'est toutes les formations qui peuvent s'adresser à tout le monde dans l'entreprise ou toutes les formations qui s'adressent à tout un corps de métier dans toutes les sociétés du groupe. Par exemple, les communicants, les financiers, les juristes, etc. Et donc sur ce, sur ce projet, on a fait le constat il y a, il y a quelques temps, il y a, il y a plus d'un an maintenant, euh, d'une forte, on va dire, diversité ou densité de, de formation qui rendait en fait euh, bah le, la commande de formation par un salarié ou par un manager assez compliquée pour arriver déjà à embrasser la diversité des formations qui s'offraient à lui sur un sujet particulier. Et donc euh, on s'est dit il faut vraiment qu'on simplifie ça euh, et on s'est mis à cartographier l'intégralité de cette offre de formation transverse et regarder ce qu'on devait garder et promouvoir, ce que l'on devait éventuellement supprimer parce que ça pouvait être des offres <coughs> toujours référencées mais un petit peu obsolètes hein, ou euh, traiter également des offres qui pouvaient être en doublon. On est passé de 800 formations à 200, 250 formations que l'on est capable de promouvoir directement sur la page d'accueil de notre LMS. Et donc les, les salariés tombent directement sur un rubriquage à neuf, sur neuf domaines d'activité dans lesquels ils peuvent aller piocher. Et on est sûr qu'ils arrivent sur des formations dont la qualité et l'actualité est vérifiée. Et puis, également, ça va de pair avec une action sur la rationalisation des coûts. Et là, donc progressivement, on met en place une politique qui vise à encadrer de plus possible les expressions de besoin, pour qu'on soit vraiment sur le juste besoin juste à temps. Et puis, et puis également, on a une forte action de, de rendre impératif le recours à nos accords cadres pour tous les achats de formations transverses qui sont couverts par des, des accords cadres. Donc, l'idée, là, c'est euh, euh, acheter, acheter mieux, acheter mieux moins cher en fait. Hein, Ce n'est pas très original dans la période actuelle, mais en tout cas, c'est notre euh, C'est une démarche qu'on qu observe aussi dans d'autres euh, entreprises, oui. d'autres grandes entreprises hein, qui cherchent à, à effectivement rendre leur offre euh, à la fois plus, plus lisible, euh, de tenter de la, la promouvoir. Aujourd'hui, il y a des, des entreprises qui ont une offre pléthorique euh, de formation et finalement, on, on, on observe qu'à l'usage, il euh, n'y en a qu'une partie qui, qui est véritablement bien ciblée par rapport aux attentes euh, des opérationnels. Donc, euh, effectivement, là, votre Démarche euh, me fait penser à, à d'autres démarches observées dans, dans les entreprises. J'ai une dernière question, Anne. Euh, je sais que vous appréciez les, les TED Talks. Euh, Est-ce que vous pouvez partager avec nous euh, une conférence qui, qui vous a particulièrement marqué ou inspiré D'accord. Bah écoutez, euh, alors, bah j'en je, ai une vraiment qui me vient. Elle n'est ni récente, ni, euh, ni très... Euh, oui, elle n'est pas, pas récente du tout. Mais vraiment, je recommande à tout le monde d'aller regarder euh, la Amy Cuddy, mm -hmm. qui euh, parle de, du body language et comment, euh, comment votre, votre corps forge votre euh, personnalité. D'accord. Et, euh, et c'est une conférence qui, qui prend vraiment à revers tout le discours qu'on a souvent sur le non-verbal, etc. Et comme quoi le non-verbal est le reflet de ce qu'on peut avoir dans le cerveau. Là, elle prend à revers le sujet, et j'en dirai pas plus pour inciter tous nos, toutes les personnes qui nous regardent à aller la voir. Bon, J'espère qu'on a été bon au niveau euh, langage corporel pendant cette interview. Elle se termine en tout cas, et je vous remercie vivement d'avoir accepté notre invitation, Anne. Ben, merci et puis, beaucoup. Euh, à bien. tous, euh, je vous donne rendez-vous euh, pour la prochaine fois, le prochain épisode de Parlons Learning. Et euh, je vous souhaite à tous euh, bah, de, de bonnes formations, un bon développement des compétences.